On est sur le quatrième regroupement des équipes de France de ski alpinistes. Donc, là, on, sur ce stage-là, c'est le groupe A. Donc, ils sont 12 athlètes. Et puis, euh, on est sur le dernier stage, euh, entre guillemets, estival, parce que la pro, le prochain stage, le prochain regroupement, sera normalement sur la neige, sur les skis, euh, dès le début novembre. Et On en profite pour faire des gros blocs d'entraînement. Sur quelques jours, il y a une grosse charge d'entraînement et on se sert souvent du vélo pour faire des sorties longues en, en endurance fondamentale, comme on dit. C'est une grosse base aérobie et le vélo, c'est un sport porté qui est moins susceptible d'avoir de, des, des, des tensions musculaires ou des blessures comme, euh, comme la course à pied. Donc on sert pas mal du vélo pour faire des sorties longues. Et puis, euh, ça peut être extrêmement intéressant aussi de faire du travail musculaire sur le du renforcement musculaire sur le vélo, qui pourra se transférer après l'hiver sur les skis. Alors le ski-roue, c'est quand même une discipline qui se rapproche fortement de, de ce qu'on va retrouver l'hiver. La particularité, c'est qu'on ne travaille qu'en montée, parce que c'est compliqué de descendre avec les ski-roues. Donc on fait, on les redescend en minibus. Et le ski-roue, on s'en sert pour faire pas mal de travail technique, notamment sur l'équilibre, sur la synchronisation, la coordination bras-jambes, qui va se répercuter derrière sur la technique du ski, ski alpi en montée. Alors les skieurs alpinistes font beaucoup d'entraînement en ce qu'on appelle la marche bâton, un peu comme les skieurs de fond, on alterne marche-course, souvent on marche à la montée, on trottine à la descente, et on a les bâtons. on c'est une activité qui se rapproche quand même pas mal techniquement de ce qu'on retrouve l'hiver, euh, au niveau synchro, au niveau euh, contraction musculaire. Donc la marche bâton, on le fait sur des sorties longues en, en montagne pour cumuler du dénivelé. Et puis on s'en sert aussi pour faire des séances intenses, euh, pour se mettre un peu dans le rythme de compétition, pour travailler différentes euh, filières énergétiques. Et donc ça les prépare un peu au rythme de compétition. Euh... Allez, c'est... Fais-lui, accroche pas, tu le accroche pas, allez, allez, Allez alors, allez Allez, c'est bon On va faire mieux pour allez On en profite aussi pour faire un peu de travail de préparation physique, euh, renforcement musculaire. On essaie de travailler différents régimes de contraction. Et là, on va travailler pas mal sur les, sur les bondissements, la pliométrie, couplée à une séance intense à pied derrière. Donc, on a fait venir deux podologues qui vont travailler avec nous. C'est un élément important pour nous au niveau du, du, du matériel, que les, les skieurs soient bien, bien chaussés bien calés dans, leur, dans leurs chaussons, dans leurs chaussures, pour être performants, autant à la montée qu'à la descente. Là, on travaille du coup sur des prototypes de chaussons qui vont bosser individuellement avec les podologues pour, pour optimiser cet aspect-là, éviter les blessures et être le mieux possible dans leurs chaussures pendant la saison de ski. Dans un mois, on remet les skis. On va avoir trois stages sur les skis avant le début de saison. Et là, on va vraiment travailler le, le spécifique sur les skis, sur la neige, en montée comme en descente, avec la première Coupe du Monde qui se présente euh, mi-décembre. Et ensuite, l'enchaînement de la saison derrière, ça va se bousculer un petit peu. On a sept manches de Coupe du Monde cet hiver, jusqu'au mois d'avril, avec les championnats d'Europe euh, au milieu.